chat comme ça, très mignon, qui a trois couleurs. En général, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah, mais c'est forcément une femelle ». La question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est pourquoi les chats qui ont trois couleurs sont des femelles. Donc, première question, qu'est-ce qui détermine qu'un chat soit un mâle ou une femelle Les chromosomes. Effectivement, alors on m'a un peu aidé en, en parlant juste avant. En l'occurrence, dans le cas des mammifères, Ici, vous avez représenté tous les chromosomes qu'on trouve dans une cellule humaine. Il y a 23 paires et en bas, à droite, une paire qu'on appelle les chromosomes sexuels et qui, sur cette photo-là, sont différents. Parce qu'il existe chez l'homme et chez les mammifères en général, deux types de chromosomes sexuels. Le chromosome X et le chromosome Y. Et effectivement, les hommes ont un petit quelque chose et en plus des femmes puisqu'ils ont un petit chromosome Y. Mais donc, fondamentalement, on a un deuxième gros chromosome X. Et en fait, chez les mammifères, donc, lorsqu'un individu possède deux chromosomes X, c'est une femelle. Lorsqu'il possède un chromosome X et un chromosome Y, c'est un mâle. Alors, gardez à l'esprit que c'est vrai pour les mammifères, pas pour les animaux en général. Euh, il y a des animaux dont le déterminisme sexuel est aussi génétique, mais ne dépend absolument pas de la présence de chromosomes sexuels. C'est le cas, par exemple, des abeilles. Et il y a aussi des animaux dont le déterminisme sexuel ne dépend absolument pas des gènes ou des chromosomes. Pour donner rapidement quelques exemples, chez ces animaux-là, les crocodiles, les alligators et les tortues, le sexe dépend de la température d'incubation des œufs. Il y a aussi des animaux, vous savez, beaucoup plus drôles. Qui a vu le monde de Nemo Qui sait que en fait, ça ne devrait pas du tout se passer comme ça dès le départ. Ouais, chez les poissons clowns, le sexe est déterminé par la hiérarchie. En l'occurrence, le plus gros poisson clown du groupe est une femelle qui se reproduit avec un mâle qui est le mâle dominant. Et si jamais cette femelle vient à mourir, ce qui arrive précisément au début du monde de Nemo le spoiler est quand même un peu limité, le mâle dominant devient une femelle et c'est un des autres mâles du groupe qui devient mâle dominant à sa place. Donc concrètement, le père de Nemo aurait dû changer de sexe et Nemo aurait dû prendre la place de son père pour se mettre en couple avec sa nouvelle maman. Voilà. Comme ça, vous le saurez. Pensez-y si jamais pour revoyer ce dessin animé. Toujours est-il que si on revient au mammifère, moi, j'ai deux chromosomes X, je suis une femme, mon chaton magnifique qui a beaucoup grandi depuis, donc je n'ai pas pas fumer à jour, a ah, un chromosome X et un chromosome Y, c'est un mâle. Très bien. Maintenant, on essaye de lier le sexe d'un chat à la couleur de son poil. Donc, d'où viennent les couleurs des chats Les chromosomes sexuels. Alors, le gène, ok. Je ne m'attends pas à une réponse exhaustive pour ça. Ceci est une petite liste, pas à jour, pas exhaustive, parce que les recherches sont toujours en cours, de quelques gènes impliqués dans le contrôle de la couleur des poils de chat. Rassurez-vous, on ne va pas parler de tous ces gènes-là aujourd'hui, parce qu'on m'a laissé que 20 minutes, sinon vous en aviez pour l'après-midi. Les deux qui m'intéressent, ce sont les gènes qui sont affichés en rouge. Donc le gène orange, qui contrôle la présence de poils rouges chez l'animal, et le gène white-spotting, qui contrôle la présence de taches blanches. Parce qu'en réalité, quand on dit que les chats trois couleurs sont des femelles, on se plante un peu. Ce qui permet de déterminer qu'un chat est vraisemblablement une femelle, c'est la cohabitation du noir et du roux, c'est-à-dire, dans cette liste-là, le gène orange. La présence supplémentaire de blanc est contrôlée par le gène white spotting et n'a donc absolument rien à voir. Bref, sur cette photo-là, on peut dire d'emblée que les deux animaux sont des femelles, même si chez l'une, il n'y a que deux couleurs et pas trois. Creusons un peu les choses. Il existe deux versions du gène orange chez le chat. Ces deux versions, en génétique, on appelle ça des allèles. Et en l'occurrence, il y a un allèle roux qui permet d'avoir la couleur rouge chez l'animal et un allèle non roux qui conduit au final à avoir une couleur noire. Ok. Bon, du coup, pourquoi seules les femelles peuvent avoir à la fois du noir et du roux, à votre avis Ok, donc les femelles ont deux chromosomes X et du coup ah, Alors, première étape, effectivement. Pour avoir les deux versions, il faut avoir deux copies du chromosome correspondant. Et en l'occurrence, le gène orange est sur le chromosome X. Les mâles n'ayant qu'un chromosome X, ils n'ont forcément qu'une seule version du gène orange, rouge ou noir, alors que les femelles qui ont deux chromosomes X peuvent potentiellement en avoir deux versions. Je dis potentiellement parce que ce n'est pas forcément le cas. Elles peuvent avoir deux allèles, deux copies identiques du gène orange. Dans ce cas, on dit qu'elles sont homozygotes, ou deux copies différentes, auquel cas on dit qu'elles sont hétérozygotes. Bon, en fait, ça ne suffit absolument pas à expliquer ce qu'on observe. Pour ça, on va revenir sur deux exemples de génétique en général, tout le monde connaît, même si vous n'avez pas forcément les mots exacts derrière, et qui permettent de prévoir ce qui se passe quand une personne est hétérozygote, qu'elle a deux allèles différents d'un même gène. Le premier exemple, c'est celui de la couleur des yeux. Alors, pareil, il y a pas mal de gènes qui contrôlent la couleur des yeux chez l'homme, on va juste parler de celui qui fait qu'on peut avoir les yeux marrons ou bleus. Donc, disons qu'il en existe deux versions qui correspondent aux deux couleurs. Une personne qui a deux versions bleues du gène codant pour la couleur des yeux aura les yeux bleus. Une personne qui a deux versions marron aura les yeux marrons. Une personne qui a un allèle bleu et un allèle marron aura les yeux de quelle couleur Marron. Comme ça vous le savez tous, et c'est ce qu'on appelle en génétique la dominance allélique. En l'occurrence, on dit que l'allèle marron est dominant par rapport à l'allèle bleu qui est dit récessive, parce que quand les deux sont présents simultanément, c'est le marron qui l'emporte sur le bleu. Ok euh, Si c'était ce qui se passait par rapport aux allèles roux et non-roux qui contrôlent la couleur des poils des chats, qu'est-ce que ça donnerait qu'une seule couleur. Si le noir était dominant, l'animal serait noir, si le roux était dominant, l'animal serait roux, éventuellement avec ou sans présence de blanc, mais ça n'explique absolument pas son profil spécifique avec à la fois du roux et du noir. Bon. Il s'avère qu'on connaît un autre exemple de comportement respectif de deux versions différentes d'un gène. Et là aussi, c'est un exemple que vous connaissez peut-être sans en avoir conscience, qui est celui des groupes sanguins. Chez l'homme, il existe trois versions différentes à du gène codant pour les groupes sanguins, A, B et O. Donc, on va mettre O de côté tout de suite, parce que O est récessif par rapport aux deux autres. C'est-à-dire que si on a O et A, on est de groupe sanguin A, si on a O et B, on est de groupe sanguin B, le seul moyen d'être de groupe sanguin O, c'est d'avoir deux versions O du gène codant pour le groupe sanguin. Par contre, avec A et B, c'est un peu différent. Si on a deux versions A du gène, on est de groupe sanguin A. Si on a deux versions B, on est de groupe sanguin B. Et si on a une version A et une version B, on est de groupe sanguin AB. Donc voilà, vous avez raison, vous savez tout, c'est parfait. Dans ce cas-là, un généticien va dire que les allèles sont codominants. Si les deux versions du gène sont présentes simultanément, elles s'expriment toutes les deux. Alors, est-ce que ça, ça permet d'expliquer ce qu'on voit par rapport au pelage des chats ouais, Ça n'explique pas les tâches, en fait. Si on avait un... Alors on appelle ça en génétique un phénotype, c'est-à-dire un paramètre visible intermédiaire entre le roux et le noir, on aurait du roux foncé, on n'aurait pas à certains endroits du noir et à certains endroits du roux. Une personne qui est de groupe sanguin AB n'a pas certaines cellules de groupe sanguin A et certaines cellules de groupe sanguin B, elles sont toutes AB. Ça veut dire qu'en fait il faut aller chercher encore un cran plus loin pour comprendre pourquoi les chats qui ont au moins de couleurs, c'est-à-dire du roux et du noir, sont nécessairement des femelles. Et là, on va faire un saut à une échelle un petit peu différente pour expliquer qu'en fait, le nombre de chaque chromosome que possède un individu est super important. Et là aussi, c'est quelque chose que vous savez déjà, parce qu'en fait, vous avez tous déjà entendu parler de la trisomie 21. La trisomie 21, le syndrome du Down, c'est une maladie génétique qui a des conséquences très importantes, à la fois sur le physique, avec des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais par exemple, il y a une différence de développement des phalanges par rapport aux personnes qui n'ont pas cette maladie, et aussi des retards mentaux qui peuvent être plus ou moins importants selon les individus. Et bien, tous ces symptômes ne sont causés que par la présence d'un chromosome surnuméraire au niveau de la paire qui a été baptisée paire 21 Donc, Un chromosome en plus peut avoir d'énormes conséquences. Ok mais si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les femmes ont deux chromosomes X, et ben en l'occurrence pour les chats, les femelles ont deux chromosomes X, alors que les mâles n'en ont qu'un. Est-ce que le fait d'avoir un chromosome X surnuméraire par rapport à l'autre moitié des individus pourrait être un problème Est-ce qu'il y en a qui ont une idée là-dessus Vous pensez que c'est un problème ou pas du tout Alors, la réponse ça pourrait être « oui, ben, c'est pas un problème parce que de toute façon c'est comme ça ». Ben, je vais aller encore un petit peu plus loin, et en fait, il y a des chances pour que ce soit un problème, parce que nos cellules se débrouillent pour qu'on n'ait pas deux chromosomes X par cellule, mesdames. Dans chacune des cellules d'un organisme dont le sexe est déterminé par deux chromosomes identiques, en l'occurrence pour les mammifères, chez toutes les femelles qui ont deux chromosomes X, un des chromosomes X est inactivé très tôt pendant le développement des embryons. Concrètement, ça veut dire que l'ADN est tellement compacté qu'il devient illisible. Et en fait, ça, ça permet enfin d'expliquer ce qu'on observe quand on voit une chatte femelle qui a à la fois des poils roux et des poils noirs. Très tôt au cours du développement, toutes les cellules ont deux chromosomes X fonctionnels. Pour que le phénotype soit roux et noir, il faut forcément qu'un chromosome X porte la version roux du gène orange et que l'autre, mais rapidement, dans chacune des cellules, et ce de façon aléatoire, un des deux chromosomes X est compacté et devient invisible. On peut donc schématiquement associer chacune des cellules de l'embryon à une des couleurs, rouge ou noir. Et au fur et à mesure de la croissance de l'embryon, ces zones qui partent d'une cellule aléatoire où une seule des couleurs a été conservée grandissent pour donner des taches qu'on observe finalement chez l'animal à l'âge adulte. Donc voilà. La prochaine fois que quelqu'un vous dira « Oh, ce chat trois couleurs, c'est forcément une femelle », j'espère que vous pourrez m'expliquer pourquoi. Et normalement, il n'y a pas forcément besoin d'un quart d'heure. Ceci dit, ne soyez pas trop sûr de vous parce que le vivant est super court C'est-à-dire que nécessairement, il y a des exceptions. Et en l'occurrence, un chat qui possède du roux et du noir sur mille à peu près, est quand même un mâle. Euh, ça vient du problème d'anomalie chromosomique où on peut avoir des mâles qui ont deux chromosomes X. Et il y a peut-être des hommes dans la salle qui ont deux chromosomes X d'ailleurs, et vous ne le savez même pas. Donc euh, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Voilà, je vais m'arrêter là. S'il y en a que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne, dans la description de laquelle vous trouverez des références. Pour aller plus loin, je pense que vous commencez à avoir faim. On va passer aux questions et comme ça on pourra tous aller manger après.